Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un premier tutoriel sur Canva. D'ailleurs, c'est le premier tutoriel d'une longue série parce que j'ai absolument adoré Canva. J'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos et c'est un logiciel qui m'a tout simplement conquis. Du coup, dans cette vidéo, on va voir tout ce qui touche à la prise en main du logiciel, Comment l'obtenir, mais également comment bien démarrer un projet dessus, tous les petits onglets auxquels il faut faire attention, comme ça vous ne serez jamais perdu lorsque vous ouvrirez le logiciel. Je vous montrerai également l'avantage d'avoir la version pro, mais ça je vous l'expliquerai juste après. Comme je vous l'ai déjà dit, Canva est assez simple à utiliser, donc ça ne va pas être comme les tutoriels PowerPoint où on va pousser énormément les fonctionnalités à travers des exemples très très aboutis, tout simplement parce que ça n'a pas lieu d'être. Vous verrez Canva se comprend facilement, mais il y a plein de petites fonctionnalités cachées. Fonctionnées. Je la refais. Mais il y a plein de fonctionnalités cachées super intéressantes, donc c'est pour ça que je vais vous les montrer. Et avant de se retrouver sur le logiciel, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que vous allez beaucoup à regarder nos vidéos et à ne pas être abonné. Et franchement, le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire, c'est de vous abonner. Alors abonnez-vous et vous raterez aucune des prochaines vidéos. La pause d'autopromotion est terminée, je vous propose directement de passer sur le logiciel Canva. Euh, alors je suis désolé, vous n'allez pas avoir la chance de me voir aujourd'hui dans cette première vidéo, tout simplement parce que mon setup non, ne permet pas de me filmer pendant que je vous parle. Donc je suis désolé et dites-moi dans les commentaires si jamais vraiment vous trouvez ça important de, de voir ma petite tête en bas, je ferai de mon mieux pour le faire dans la deuxième vidéo mais là je ne peux pas. Bref, on va passer tout de suite à la vidéo. Bon du coup nous voilà sur un navigateur internet, j'ai ouvert la page en fait sur laquelle vous tombez si vous cliquez sur le premier lien dans la description qui vous permet en fait d'obtenir 45 jours d'essai gratuit sur Canva Pro, donc vous le voyez écrit juste ici, vous obtenez cette promotion en quelque sorte. Uniquement grâce à mon lien, alors n'oubliez pas de cliquer dessus, ça vous permet d'essayer pendant 45 jours. Du coup, de... vous ne serez pas prélevé pendant cette période, donc si vous arrêtez de laisser avant, bah, c'est tout bénef pour vous. Et puis si ça vous plaît, tant mieux. Et en plus de ça, vous obtiendrez 4 abonnements pour le prix d'un. Il vous suffit donc de vous inscrire ici avec une adresse mail, un lien, enfin, une adresse Facebook ou Google. Moi, je vais prendre Google. Je vais prendre l'adresse de ProLearning, bien sûr. Et normalement, ils vont me dire que j'ai déjà un compte. Euh, oui, voilà. Du coup, là, ils me disent que je ne peux plus accéder à cette offre parce que j'en bénéficie déjà. Mais du coup, pour vous, bah, ça vous mettra la démarche à suivre. Du coup, je vous propose d'aller directement sur Canva pour qu'on puisse un petit peu explorer tous les logiciels. Parce que, alors aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer exactement comment fonctionne chaque petit détail mais plus une vue globale une vue d'ensemble pour que vous, vous rendiez compte de la puissance du logiciel donc voici ce sur quoi vous arrivez quand vous êtes sur canva donc ici vous avez les recommandations alors ça demande un petit peu de temps d'adaptation parce que pour vous recommander quelque chose il faut que vous ayez déjà utilisé le logiciel mais ça vient assez vite ici on va répertorier en fait tous les designs que vous avez déjà créés. donc par exemple moi j'ai eu des études de cas à faire euh, j'ai testé quelques templates je m'en sers vraiment pour tout et des fois n'importe quoi aussi euh, voilà des études que j'ai pu faire Bref, vous avez par exemple ici des CV dont ça fera l'objet de deux prochaines vidéos, donc je ne vous en parle pas, bref voilà, tout ce que vous avez déjà fait, ça s'est regroupé ici. Avant de continuer plus en détail ici, je vous propose en fait de regarder ici la barre d'accueil, donc en fait ici vous avez tous les modèles existants. Comme vous pouvez le voir ça fait mal au crâne parce qu'il y en a énormément. Des stories Instagram, au CV, au site web, pour faire des affiches, des bulletins scolaires, des menus, enfin bref. C'est dément, il y a énormément de choses. Là, je ne vais pas tous vous les montrer, mais par exemple, si vous allez aller sur... Euh, on va prendre présentation. Non, présentation, tout le monde connaît. Allez, des flyers. Vous allez sur des flyers ici. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va vous montrer des modèles de flyers. Donc déjà, bah, c'est quand même assez inspirant. Et puis en plus, bah, je suis désolé, ils sont plutôt jolis. Là, vous avez tous les exemples dans un format prédéfini. Donc vous n'avez pas vous-même à ajuster la taille. Et là, vous avez plein de modèles. Bien sûr, si on remonte ici, vous pouvez créer un Flyers vierge et tout faire vous-même. C'est largement possible. Bref, vous avez vu la bibliothèque, là, Bon, je ne vais pas continuer parce que c'est juste énorme. Vous pouvez ici, par exemple, sélectionner la couleur, donc euh, la couleur par défaut. Euh, ici, euh, bah, les types de Flyers. Et là, vous voyez le nombre de modèles. Il y en a 2,666. Donc, si on voulait tout faire, ça prendrait un peu de temps. Voilà, Bon, je ne vais pas vous faire tous les exemples de modèles qu'il y a, mais là, si vous cliquez dessus, en fait, vous avez la page d'accueil des modèles. Et donc là, vous avez déjà tout, des, tout plein d'exemples. Donc euh, je vous laisserai parcourir, ça c'est vraiment, vraiment super intéressant, et c'est là la valeur ajoutée de Canva, c'est que vous avez des bases sur lesquelles travailler, des bases vraiment inspirantes. Ensuite vous avez le menu Explorer, qui va être différent, tout simplement parce qu'en fait, il va vous montrer toutes les fonctionnalités disponibles dans Canva, et par exemple tous les logos, icônes que vous pouvez utiliser. Si par exemple ici on va dans icônes donc vous en avez à disposition plus de 4 millions, euh, je trouve ça plutôt pas mal déjà pour faire, euh, pour faire des présentations, ou peu importe ce que vous voulez faire. Euh, une petite chose à savoir, donc là on est dans le menu des icônes, Généralement, vous n'allez pas aller ici. Là, c'est juste pour voir des exemples d'icônes qui existent. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a de tout et n'importe quoi. Euh, et surtout, vous pouvez les ranger par catégorie. Donc là, si je cherche des icônes en lien avec le jeu vidéo, je clique dessus. Là, il va me proposer tous les icônes en lien avec le jeu vidéo, ce qui est super intéressant. Euh, attention simplement à une seule chose. Si vous n'avez pas la version Pro, en fait... Vous avez quand même accès à ceux qui sont gratuits, mais avec une couronne. Mais quand c'est avec une couronne, ça veut dire que vous avez le droit à une seule utilisation de ce, de ce logo. Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser plusieurs fois, ce qui est un petit peu dommage. Donc soit ici, vous mettez dans les filtres gratuits, soit premium. Dans le cas du premium, ils vont vous afficher que ceux qui sont euh, comme ça. Par contre, si vous mettez que les gratuits, eux restent gratuits. Mais il va falloir trouver des icônes bah, sans le, la petite couronne. Je vais essayer de vous en trouver un en allant, par exemple, euh, bah, je vais retourner dans le menu. Donc par exemple celui-ci, voilà celui-là, il est utilisé autant de fois que vous voulez, vous pouvez l'exporter, faire tout ce que vous voulez avec. Par contre, un comme celui-ci, il va falloir avoir la version Pro pour pouvoir l'exporter ou l'utiliser plusieurs fois. D'où l'avantage de la version Pro, encore une fois, mais ça, vous avez quand même beaucoup de possibilités avec les, les icônes en version, en version gratuite comme celle-ci, donc ça c'est à vous de voir. Voilà pour ce qui était de l'onglet icônes ici, alors je ne vais pas tous vous les faire, mais pour les photos, c'est exactement le même concept c'est-à-dire que vous avez plein de photos disponibles certaines réutilisables, d'autres non c'est la même chose, donc ces photos vous pourrez les intégrer dans vos diaporamas, vos flyers, vos photos Enfin, pas dans vos photos, du coup, dans vos montages photos. Euh, après, ici, il y a les produits imprimés. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais sachez qu'avec Canva, vous pouvez, par exemple, faire imprimer des t-shirts, des flyers, des cartes postales, des cartes de visite. Ça peut être hyper intéressant. Si vous faites vos designs dessus, de ne pas avoir à les transférer sur un autre logiciel externe, c'est une fonctionnalité que je trouve plutôt sympa. Ensuite, ici, vous avez l'onglet « application. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup et on le verra encore une fois plus en détail dans une vidéo qui sera dédiée. Mais c'est toutes les applications qui vont fonctionner pair avec Canva. C'est-à-dire que là, vous avez Google Drive, Facebook, Instagram, YouTube. Ça vous permet de, de mettre dans vos présentations, dans vos designs Canva, des choses issues de Facebook, issues d'Instagram, issues de YouTube. Donc, si par exemple, je vais cliquer sur YouTube, vous voyez qu'il me propose d'insérer des vidéos YouTube à mes présentations. Et en fait, tout ça, le fait que Canva le propose directement, ça vous évite par exemple de télécharger une vidéo sur YouTube, puis de l'insérer. Des fois, ça peut être très long, des fois la lecture est mal optimisée. Et ben là, c'est hyper bien fait, c'est directement intégré dans Canva c'est vraiment c'est vraiment incroyable le rendu est vraiment très bon pareil si vous voulez ajouter une map google map du dropbox des qr codes, vous voyez il y en a quand même énormément pixabay par exemple que je recommande pour les, les photos de très très bonne qualité au cas où il n'y en aurait pas assez dans canva euh, voilà si vous voulez peaufiner vos images vous voyez il y a même des choses qui, qui vont limite remplacer photoshop vous pouvez utiliser des mock-up et surtout ça aussi ça fera l'objet de vidéos mais vous pouvez publier depuis canva c'est à dire que vous créez vos, vos designs, vous créez tout ce que vous voulez et vous pouvez publier dans Pinterest, Twitter, LinkedIn, il y a Instagram aussi vous pouvez les, même les envoyer sur PowerPoint si jamais vous voulez utiliser PowerPoint après ce qui peut être intéressant d'ailleurs bref, vous pouvez faire énormément de choses et ce qui est intéressant c'est du coup voilà, toute cette euh, compatibilité avec d'autres applications moi je trouve ça sympa et puis si vous avez une âme de développeur vous pouvez les développer vous-même euh, pour l'utiliser avec votre application préférée, moi je trouve ça génial. Donc euh, ça c'était pour l'onglet explorer, ensuite l'onglet découvrir, ça va être la section blog dont je vous ai parlé dans ma petite présentation euh, de Canva, et ce blog là, moi je le trouve intéressant, parce que bah, comme ils le disent, c'est une bonne source d'inspiration. Euh, donc ils vont vous montrer bah, par exemple là, des, des conseils pour faire des présentations, pour faire des designs, vous allez voir, il y a énormément de contenu, Voilà des petits conseils business aussi, euh, donc ça tourne pas que autour de ce que vous faites dans Canva, et moi je trouve ça vraiment intéressant, c'est une bonne ouverture d'esprit. Donc euh, moi je vous recommande d'aller dessus, il y a vraiment des trucs euh, super intéressants. Donc euh, faites-y, jetez-y un oeil, et puis comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, ça fait partie de l'écosystème, et ça c'est hyper appréciable. Je vais recliquer sur se connecter parce que je sais pas ce qui m'a fait, voilà. Donc on revient à notre menu de tout à l'heure, et euh, donc maintenant qu'on a fait un peu la, la vue de tout ça, euh, bon, je ne vais pas vous remontrer les options ici. Hein. pas très intéressant. On va voir ici, avant de cliquer sur « Créer un design ». Donc, vous avez ici les designs récents. C'est les derniers faits. Donc, ici, vous aviez tous les designs. Là, c'est ceux les plus récents seulement. Alors, vu que ai pas fait des milliers, forcément, ils reviennent à peu près tous. Ici, vous pouvez voir ceux que... qui sont partagés. Alors, pour exemple, bah, c'est les designs que j'ai en partage avec l'équipe commerciale de Canva. Donc, ils m'ont partagé une présentation. Et vu que c'était avec mon compte Pro learning, je les retrouve ici. Donc, toute personne qui va me partager un une présentation canva je peux la retrouver ici donc c'est plutôt intéressant ça vous fait une espèce de petite dropbox interne de, de google drive interne quoi ensuite ici ça va être l'onglet qui se touche à l'identité visuelle alors attention ça c'est disponible seulement avec la version pro pourquoi parce qu'en fait imaginons que vous êtes une marque ou que vous avez l'habitude de faire des logos d'insérer de, des logos de votre école, de je ne sais quoi. Et bien là, vous mettez votre logo. Là, vous mettez les couleurs que vous avez l'habitude d'utiliser parce que je vous rappelle que c'est important d'avoir une vraie charte graphique. Ici, les polices que vous utilisez, par exemple, pour un titre dans tête, pour un sous-titre, pour un corps. Et à chaque fois vous allez créer une présentation, il va vous mettre tout ça par défaut. Ça c'est hyper intéressant pour gagner du temps. Donc euh, moi je vous, je vous le recommande. Si vous avez la version pro, d'utiliser ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Bon voilà ce qui est de l'identité visuelle ici. Je ne vais pas m'attarder trop dessus. C'est assez simple. Ici vous avez le planificateur. Qu'est-ce que le planificateur Ici c'est l'outil en fait qui va vous permettre de planifier vos posts Insta. Euh, si vous êtes un influenceur, si vous aimez poster beaucoup sur Instagram, c'est un outil qui est absolument incroyable. Vous allez pouvoir en fait connecter avec votre compte Instagram Business et publier vos posts automatiquement. Donc, par exemple vous créez une série de design euh, sur euh, donc une série de posts et hop là vous pouvez dire bah, ce jour là il va être publié à cette heure là avec cette description et boum tout se fait automatiquement honnêtement encore une fois moi je trouve ça vraiment hyper efficace vous voyez là vous avez déjà des templates euh, tout, tout va vite tout est fluide en plus et j'adore je suis fan ici on a nos dossiers les dossiers donc soit partagés avec moi pour le coup là j'en ai pas créé soit mes dossiers à moi avec mes designs ce que j'ai pu importer si par exemple j'avais importé un dossier d'image euh, ceux où j'ai mis une mention j'aime, et puis ceux que j'ai jetés, en hein, quelque sorte. Là, la corbeille, on s'en fiche un peu. Et là, vous avez votre équipe. Encore une fois, c'est une fonctionnalité disponible dans la version Pro. Mais ici, en fait vous allez voir bah, tous ceux qui sont membres de mon équipe. Donc là, tous les designs qu'on a partagés, on peut les retrouver ici. Et du coup, bah, en fait si vous travaillez en, encore une fois en entreprise ou en équipe, dans un groupe de classe, et bah, vous allez retrouver ici tous ceux avec quoi vous travaillez, les applis que vous avez en commun, les modèles en commun, bon moi j'en ai pas, et du coup bah, les groupes que vous avez créés, par exemple des groupes de travail, je sais pas, un groupe pour ça, un groupe pour autre chose. Et puis bah, les personnes qui sont membres de l'équipe, euh, bon voilà, je vais pas vous les afficher, ils sont juste en dessous, mais comme je vous rappelle, si vous cliquez sur mon lien, vous avez quand même 4 personnes à inviter avec un seul abonnement, donc ça fait déjà une belle petite équipe. Donc voilà pour ce qui était des onglets sur la gauche. Voilà, je vous ai fait un tour assez rapide, hein. le but après c'est que vous vous expérimentiez vous-même, euh, donc euh, n'hésitez pas à le faire. Et on va s'attaquer maintenant à ce qui est le plus concret, c'est créer un design ici. Et alors là, c'est la guerre. Voilà tout ce qu'il vous suggère de faire. Alors, on vous dire qu'il y a le choix. Mais du coup, au moins, la différence avec PowerPoint, c'est que vous arrivez sur Canva, vous savez ce que vous voulez faire. Généralement, vous n'aurez pas un logiciel de présentation vous disant « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Non. Vous savez, si vous allez faire une présentation, si vous allez faire des graphiques, si vous allez créer un logo pour un client, si vous voulez faire votre CV. Et du coup, à partir de ça, vous cliquez dessus et hop, ça vous configure tout. Ça vous suggérera des modèles adéquats, des images adéquates en, en concordance avec, avec ceux avec, avec lesquels vous voulez le faire. Parce que quand vous ouvrez, vous ouvrez PowerPoint, vous n'avez pas le choix. Ça vous met un carré blanc et après vous définissez vous-même les dimensions etc. À moins de préconfigurer des templates etc. C'est pas hyper bien développé, c'est pas hyper bien intégré. Et du coup bah moi je trouve que aller là-dessus, ça a une vraie valeur ajoutée. Pour ne pas faire compliqué, on va aller sur l'onglet présentation. Euh, tout simplement parce que c'est celui que vous allez sûrement le plus utiliser, c'est celui que tout le monde va le plus utiliser généralement. Mais détrompez-vous, euh, Canva est utilisé pour plein d'autres choses. Et là donc moi j'ai pris une euh, template euh, vide pour l'instant, c'est-à-dire que voilà ça commence avec un écran blanc. Mais déjà vous avez d'ores et déjà ici. La possibilité d'ajouter des modèles les modèles qu'est ce qu'ils vont faire soit vous pouvez ajouter une seule slide du modèle en sachant que quand vous êtes par dessus comme ça bah, il vous montre un petit peu euh, tout ce qu'il y, qu y a dessus euh, si vous faites ça vous pouvez voir aussi bah, le contenu donc une petite description et puis bien sûr si vous cliquez dessus hop vous voyez tout d'un coup donc là par exemple c'est une template disponible seulement avec la version pro mais il y en a disponible avec la version gratuite bien sûr soit vous mettez les 17 pages d'un coup soit vous prenez celle que vous voulez et hop vous la faites glisser dessus le temps que ça s'actualise, et hop là. Et là, du coup, vous avez votre template qui se met là. Et du coup, après, si vous voulez rajouter une page, vous cliquez juste ici, hop. Donc là, ça garde en plus la même charte graphique. Puis vous ajoutez, faites ce que vous voulez. Et après, bien sûr, c'est modifiable à l'intérieur. Hein. Euh, tout est modifiable, tout est personnalisable. C'est quand même hyper intéressant. En plus de ça, vous avez un onglet notes, euh, comme sur PowerPoint, donc vous cliquez ici, vous pouvez mettre vos notes si vous êtes présentateur. Bref, on y retrouve vraiment toutes les fonctionnalités. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà pour ce qui était des notes, on va le désactiver, donc vous avez vu là on peut insérer des modèles, on peut redimensionner euh, la dim les dimensions, donc là imaginons que vous vouliez faire autre chose, euh, bah, on peut redimensionner selon ce qu'on veut, donc en fait là, soit vous mettez un truc préconfiguré, donc là il vous met la taille, soit vous le faites vous même ici, ce qui est aussi une possibilité, bon après euh, choisissez vous même les dimensions, hein, ça, ça va vraiment dépendre du cas de chacun. Mais voilà, du coup, je vais pas vous, vous faire l'inventaire de tous les onglets ici, parce que sinon la vidéo durerait deux heures. Et puis surtout, c'est l'objet de la deuxième vidéo. Je vais vous montrer à quoi servent chaque onglet, et puis surtout, comment les manipuler un peu plus en détail, parce que l'interface est assez ressemblante à PowerPoint, à tous les logiciels de présentation, mais tout n'est pas pareil. Mais voilà, sachez qu'il y a quand même beaucoup de possibilités ici. La plupart sont assez simples à utiliser, mais je pense que ça peut être utile de vous présenter tout ça. Bon, voilà, je suis désolé, j'en perds un peu ma voix, mais j'espère que j'ai été clair sur cette partie. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de Canva Alors, vous trouvez ça bien Est-ce que vous avez envie de démarrer un projet dessus Eh bien, dites-nous tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez également pas à la liker ou à la partager à votre entourage, si ça pourrait intéresser quelqu'un. Bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur le premier lien dans la description, il vous permettra d'obtenir 45 jours d'essai sur Canva Pro, mais également 5 abonnements pour le prix d'un, alors ne ratez pas ça. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Alex.